Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo nous allons parler de tout ce qui se prépare autour de Shibarium de Shiba Inu. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Shiba Inu, ces énormes géants de la cryptographie utiliseront Shibarium, cela fera-t-il grimper le prix du SHIB à et cent les développeurs de Shiba Inu ont travaillé activement sur le lancement de la plateforme d'évolutivité Layer de Shibarium. Alors que le lancement de Shibarium se rapproche, l'équipe derrière Shiba Inu continue de partager ses attentes. Dans son récent tweet, l'influenceur Shiba Inu, Nasty Shib, a partagé une capture d'écran des attentes de Shitoshi Kusama faisant allusion à l'utilité potentielle du réseau Shibarium. Le développeur principal de Shiba Inu, Shitoshi Kusama, a déclaré que la prochaine blockchain de couche de Shibarium serait utile aux projets de crypto monnaie tels que Falcon 9 F9, et Metabay, MBET. Falcon 9 est un projet de communauté crypto basé sur Ethereum dont le jeton F9 natif est échangeable sur l'échange décentralisé Uniswap ainsi que sur l'échange décentralisé Shiba Inu Shibaswap d'autre part, est un écosystème de casino play to earn gamfi qui ne peut échanger que sur l'échange décentralisé de Shiba Inu. Dans la capture d'écran partagé, Shitoshi Kusama a écrit, « Je suis tellement excité de voir des projets comme F9, UFO, MBET, VXL et d'autres jetons utiliser Shibarium et nos autres plateformes. C'est le but, n'est-ce pas ?» Ces derniers commentaires de Shitoshi Kusama alimentent le battage médiatique en cours concernant le lancement de la blockchain de couche de Shibarium. Plus tôt ce mois-ci, Kusama a comparé Shibarium à un pain qui a besoin d'eau, de soleil et d'un bon sol pour pousser. En outre, le développeur principal a ajouté que Shibarium survivrait et prospérerait même pendant les hivers les plus rigoureux. Le réseau layer de Shibarium inaugurerait des transactions rapides, peu coûteuse et sécurisée. De plus, Shiba Inu construit également Shibarium pour servir divers secteurs de la cryptographie tels que le métaverse et les jeux. Toutes ces fonctionnalités passionnantes de Shibarium rendent la communauté crypto encore plus excitée pour le lancement à venir. On s'attend à ce que Shibarium soit lancé en février. Les pourparlers autour du lancement de la blockchain de couche de Shibarium se poursuivent depuis quelques semaines. Certaines personnes populaires dans l'espace cryptographique pensent que le lancement de Shibarium aura lieu à la mi-février, provisoirement le 14 février. Cependant, il n'y a pas encore de confirmation officielle des développeurs de Shiba Inu. Alors que l'excitation autour de Shibarium monte, d'autres acteurs de la communauté crypto s'y préparent. L'influenceur cryptographique populaire SHIB Knight a noté que l'équipe Shiba Inu est censée travailler sur un pont Shibarium qui permettrait aux utilisateurs d'avoir des actifs entre Ethereum et Shibarium. Si tel est le cas, ce développement apportera une grande utilité à la blockchain Shibarium. D'autre part, le fabricant de portefeuilles matériel cryptographique Ledger a déjà confirmé la prise en charge du protocole Shibarium lors de son lancement.